Tous. Bonjour à toutes, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Euh, je voudrais bien merci à l'entreprise Abidam Pierre à Mélain de m'avoir accueilli euh, comme ça et mon franchement bien accueilli. C'est parti pour la vidéo une de cette série c'est Advitam Pierre. Filmer le petit camion de Nicolas, entreprise Advitam Pierre à Melun. Euh, c'est un fort, mais Nicolas va répondre aux questions techniques. Il y a un peu de vent, donc euh, le son risque d'être un petit peu perturbé. c'est une propulsion, ça veut dire que ça, ça pousse par l'arrière plutôt que de tracter par l'avant et pour nous c'était super important, parce que tout le poids on est à l'arrière quand il y a la remorque en plus, le, le fait d'avoir le double essieu et la propulsion ça permet beaucoup plus de stabilité quoi. Et alors moi j'ai encore une question, Et tu peux tirer combien Tu 3,5 tonnes 5, euh... 3 ,5. 3 ,5. Okay, 3 ,5. Okay. Donc il peut, euh, il peut être chargé à 3 tonnes 5 euh, masse de véhicule comprise euh, la batterie, bah, elle doit être devant j'imagine. Ouais. Elle est là, ouais. elle est ici. Elle est en moteur. Euh... J'ai jamais vu euh, charger la batterie ou quoi que ce soit. C'est du Ford euh, Transit. Tu le trouves comment Nicolas Ouais mais c'est euh, une camionnette qui est très confortable. En même temps, euh, voilà, ça reste une, euh, ça reste une camionnette, c'est même, ah, ouais, nous on l'appelle le camion dans, euh, ouais. dans l'entreprise C'est un petit camion, hein. ouais. euh, à la base c'est euh, un permis C pour, pour, une voiture, pour une camionnette comme ça Et c'est euh, détarré en fait, on dit. C euh, du coup il est passé okay. en permis B et donc en 3 tonnes 5 et pas en 7 tonnes quoi. Ben, Ça on donnera le détail technique des chevaux euh... Mais c'est vrai qu'en fait euh, c'est assez confortable, qu'est-ce que tu en penses toi Martin Oui, mais pas d'un coup quand tu détend les en... Ouais, moi je trouve aussi c'est pas mal. Ouais, il est souple. Ça se conduit presque comme une voiture. Ouais, ouais. Après l'embrayage est, euh, est assez dur. Ouais. C'est pas évident de le conduire avec des baskets quoi. Il faut des, euh, il faut des bottines, ah, okay. euh, des spells okay. bien rigides. Il est, il, est, il, est, il est très dur, il faut le pousser très loin. Mais le, euh, ça, ça permet aussi beaucoup de souplesse dans le passage des vitesses. Quoi. Ouais, et puis j'imagine qu'il y a une première euh, assez courte en fait. Très courte. Sûr, ouais. Ouais, ouais. Tu vois Martin, pour ces petits camions, il faut une première assez courte. Oui, moi je trouve qu'on est très bien installé. Oui tiens, comment tu veux bien l'installer installé dans un camion de chantier c'est le premier camion de chantier que tu que oui. tu filmes ah bah voilà tu la fin de cette vidéo on se retrouvera très bientôt pour la suite de la série